Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel vu, on entend le coq Il est très tôt le matin Allez, là on est sur un nid de frelons asiatique. Alors vraiment très mal placé Très dangereux De la taille d'un ballon de foot à peu près Mais vraiment, vraiment mal placé Allez, je vais vous montrer ça Vous allez voir ça Hop. On prend le petit portillon Allez, on va tourner la caméra Vous allez voir ça, le petit chemin vous voyez ici au fond une petite cabane fabriquée maison et bien le nid il est juste là vous allez voir ça je vais vous montrer vite fait ici là vous avez la tondeuse et sur une étagère juste dessous là il y a le nid de frelons donc imaginez-vous en train de rentrer là dedans avec de la vibration c'est attaque automatique et je m'habille et je vous montre ça Pour le combat, allez, on va allumer l'autre gopo. Allez, c'est parti. Allez, je vous montre ça. ça va, ça va. que j'accroche nulle. J'en la tondeuse. Allez on va s'approcher du nid. Très peu de place, mais pas toile d'araignée. Regardez vraiment où il s'est caché. Long, hein, tique, hein. de la taille d'un ballon de foot. Alors, les copains, comment ça va Ça travaille dur. Hein. Donc, vous avez vu la cachette, elle-même Regardez-moi le, le bordel qu'il y a. La moindre vibration vous prenez quelque chose sur l'étagère et ça peut attaquer. Ouais, vous voyez, j'ai à peine touché l'étagère. Regardez voilà comment ça sort. À peine touché le Dajara. Vous ne voyez pas qu'il y en a déjà un ou deux qui vont sauter d'ici Il y a déjà du monde, hein. il y a vraiment déjà du monde. Hein. Petit pouce bleu. Allez, on va voir s'il si y a un petit quand même. Il y a du monde dedans. Pas, mais moi j'ai l'impression qu'il y a du monde autour de moi ça reste quand même impressionnant donc on peut être vite autour de frelons quelques secondes là, là. il y a de la poudre dessus donc il n'y a aucun risque voilà. Maintenant, il faut laisser agir. Et le nid va se détruire tout seul. Allez. Parce que là, on est accroupi. Heureusement que j'ai mis l'antibuée. Heureusement que j'ai mis l'antibuée. À la fraîcheur, comme ça. Alors. On va essayer de sortir. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde Il y a vraiment du monde Il y a ça qui est tombé le mettre là Regardez-moi ce monde Allez, on va retourner à la voiture Alors qu'est-ce que vous en pensez les dédés Il n'était pas dangereux cet emplacement eh, Franchement, ils sont fous ces frelons, ils sont fous. Je pense que leur objectif c'est de nous tuer peut-être. Hein non, je rigole. C'est comme ça, c'est la nature. Ils sont là, franchement ils sont installés, mais maintenant ils se mettent partout. Allez, on va ouvrir le capot. Il fait bon là, il fait bon. Vous voyez, à peine un peu de buée. Avec lanti c'est nickel. Du savon noir, hein. on frotte sur la vitre et c'est nickel. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire des familles. Et moi, je vous dis à très bientôt les Dédés. Quoi, t'es pas abonné à Dédé Frolor Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.